Bien le bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on va faire un petit tutoriel Pour tous ceux qui ne comprennent pas l'homme de paille L'entité juridique ou la fiction juridique sans âme ou... Enfin bref, ce que les juges jugent ou ce que les huissiers poursuivent pour réclamer des sous Il hein faut savoir que dans tous les cas, ils ne poursuivent jamais un être humain Ils ne poursuivent que ceci voilà une entité juridique. Ce qui a sur votre pièce d'identité écrit en majuscule quoi. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran, prendre le temps de lire. Tout est écrit en toutes lettres. Voilà, en aucun cas des êtres humains. Donc, si vous, si vous vous considérez comme une personne, une personne, ça porte bien son nom, une personne n'est personne, ou comme une entité sans âme, après tout, ça vous regarde. Hein. Mais ce n'est pas mon cas. Je me considère comme partie de la création. Donc... Doté d'une âme me permettant de différencier le bien du mal. Alors, si vous voulez vérifier sur un autre site, il n'y a pas de souci, hein, ça donnera exactement la même chose. Voilà, personne morale, personne toujours. Ah, on va aller voir sur Wikifisc, tiens, on va voir ce qu'ils en disent. Wikifisc. Enfin, si ça veut bien. On va voir une définition d'entité juridique. Bah dis il n'y a même pas l'entité là voilà entreprise être sans âme toujours bon même si là il parle de SARL machin compagnie SA et compagnie hein c'est toujours la même chose vous le vouliez ou non, vous êtes une entreprise, enfin vous êtes, on veut vous faire croire que vous êtes, mais en réalité, vous de choisir la bonne voie, toujours pareil, sur ce, en vous souhaitant beaucoup de plaisir à faire vos propres recherches et à vous instruire, à très bientôt, bye bye.